sera rappelé ici dans la chambre il est temps maintenant pour les déclarations députés députés de niagara centre merci monsieur le président les vaccins sont la lumière au bout du tunnel mais dans ma communauté du niagara le déploiement du vaccin a été euh, confond, euh, a été confus. On n'a pas d'informations concernant les 5000 vaccins de Moderna qui ont été envoyés dans une autre région. J'ai entendu des certains de mes commettants qui ont reçu beaucoup d'informations qui portent à confusion et ils ont des difficultés à avoir des rendez-vous. La région est une région prioritaire, mais certains ont été confus lorsque certaines des régions, où il y a plus de cas, n'étaient pas une zone prioritaire. Les médecins hygiénistes ont dit qu'ils n'avaient pas été consultés au sujet de la désignation des zones plus à risque. Le groupe d'experts a dit qu'ils n'avaient pas été consultés. La ville de Welland dans le plus grand nombre de cas par habitant de, de la région de Niagara. Le maire a écrit au premier ministre en demandant plus de livraisons de vaccins pour protéger notre communauté. Le premier ministre, c'est important que vous puissiez revoir la, les données, d'écouter les preuves scientifiques et d'offrir le vaccin pour qu'on puisse les administrer à nos citoyens le plus, plus rapidement possible. Merci. Déclaration des déclarations députés. Député de Stormont-Dundas, Sud-Glengarry. Merci. Je prends la parole aujourd'hui concernant les groupes bénévoles de ma circonscription. Lorsqu'on parle de l'esprit ontarien, ils ont démontré son importance en donnant leur temps à la communauté. Ces gestes de bonne volonté apporte une grande différence pour tellement de personnes, surtout pour ceux qui ont de la difficulté à sortir durant la pandémie. Il y a eu une, un défilé pour l'Halloween, pour Noël, des défilés en voiture. Il y a aussi des défilés pour le Père Noël et toutes sortes d'autres activités qui ont été organisées. Les personnes aussi sont allées chercher l'épicerie et des médicaments, certains ont fabriqué des masques pour des voisins et d'autres membres de la communauté. Ils ont aussi permis de faire sortir certaines personnes âgées des résidents des foyers de soins de longue durée. Louise Ballantine sait que le premier ministre a toujours eu à, à enlever son masque et le remettre durant ses con, euh, conférences de presse. Donc, elle a fait plusieurs masques pour lui qui était plus facile de retirer de remettre. Pour les, tous les résidents, les bénévoles euh, agissent pour euh, faire en sorte que la vie soit plus facile Merci pour les résidents, déclaration des députés. Député de Kiwetanong. Bonjour, Bonjour. Miguel. Euh, plutôt tôt ce mois, on a appris les coûts des services de police pour la Première Nation entre 2020 et 2021. On a dépensé 60 millions de dollars pour les gens de Oishoni. La nation a dit à maintes reprises que l'Ontario doit avoir un processus pacifique pour établir une relation de nation à nation. Mais on a répondu à cet appel avec des gestes racistes et colonialistes. La part de la PPO et l'invitation du Premier ministre de venir voir la région a été sans réponse. Et maintenant, la fédération en Ishéonie a mis un moratoire sur le développement de. Euh, de la voix Halderman et ils ont dit, je cite, qu'ils doivent protéger la prochaine génération et personne, non pas le Canada, l'Ontario, aucune municipalité a le droit d'interférer avec notre droit de protéger les terres et les eaux qui appartiennent à nos enfants. Le Conseil de bande a dit qu'ils comprennent qu'ils partagent la, les terres et vont maintenir les ententes, les traités qui sont fondés sur la confiance. Il est temps pour que l'Ontario puisse aussi euh, se fier aux traités. Député de merci, Monsieur le Président. Hier, j'ai eu l'occasion de me joindre au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Forêts, des Richesses naturelles pour une annonce virtuelle. On va financer 60 projets. À la suite de, des travaux de l'association des bassins versants de l'Ontario du district de N N Muskoka, on investit 4,5 millions de dollars dans ces projets pour s'attaquer à trois enjeux. Le premier, le l'objectif à long terme pour une stratégie de la gestion des bassins versants de la région. L'autre, c'est pour atténuer les effets des inondations. Et, et ensuite, le troisième est d'assurer la protection de la santé du bassin versant. Ces projets sont à la suite des 19 recommandations de la part du co groupe consultatif des bassins versants de Muskoka. Je voudrais les remercier pour leur très bon travail et leur dévouement pour assurer la santé et l'avenir de ce bassin versant. Heureusement, ce printemps n'a pas apporté des inondations, des, des crues élevées, mais euh, puisqu'il y a eu trois inondations durant la dernière décennie, c'est une préoccupation qui plane toujours. C'est pour cette raison que je suis ravi d'avoir vu des financements pour des projets pour atténuer les effets des inondations. Ça a été fait avec des consultations avec la population et avec des groupes des tables rondes et des audiences publiques. J'espère que les résidents qui s'intéressent à la protection de la nature vont participer à ce projet. Merci. Déclaration de député, député de Algoma-Manitoulin. Merci, M. le Président. Ça fait quelques mois que j'écoute le gouvernement faire des déclarations concernant des mauvaises informations et qu'on n'est pas au service de la population lorsqu'on soulève des préoccupations des préoccupations qui ont été soulevées par des médecins, des, des professionnels de la santé concernant des congés de maladies payés. On sait que le programme fédéral peut seulement être admissible pour les personnes qui ont eu la COVID-19 et ne peut pas couvrir des Rendez-vous pour le vaccin, c'est un fait. Le gouvernement a dit qu'il prétend que le gouvernement, le programme fédéral répond à tous les besoins des travailleurs en Ontario. Dernièrement, j'ai entendu certaines reprises de position et de renversement de leur position. J'espère que ce sont des signes que le gouvernement va appuyer notre motion que nous allons présenter cet après-midi concernant. Des, des vaccins pour les travailleurs essentiels et des congés de maladie payés pour les travailleurs partout dans la province. Monsieur le Président, j'espère que nous allons pouvoir finalement voir euh, cela accompli par le gouvernement. On a entendu de la part de beaucoup de leaders municipaux des experts à la table. Est-ce que je demande à ce gouvernement, est-ce que j'exhorte je, ce gouvernement à appuyer la vaccination des travailleurs essentiels? Et cet après-midi, vous avez l'occasion de mettre en œuvre un programme de congé de maladie payés. Je voudrais rappeler à la Chambre de faire vos commentaires par l'entremise de la présidence prochainement. Déclaration de, de, du député d'Ottawa Centre. Merci, M. le Président. On a tous eu une surprise d'avril, et je dois dire, en, en rentrant à Queen's Park ce matin, ce fut très pacifique, très beau. L'endroit était très beau. C'était comme une bombe. La nature nous offre toujours ce qu'on a besoin, donc on doit donner à la nature ce qu'elle a besoin aussi. Le 22 avril, c'est la journée de la Terre. C'est une célébration du plus grand mouvement environnementaliste. Et tous les jours, c'est le jour de la Terre, en fait. On doit protéger la planète. Les changements climatiques, c'est notre plus grand défi pour notre génération. C'est essentiel qu'on réduit nos gaz à effet de serre, nos émissions de gaz à effet de serre et j'ai été fier de faire partie d'un gouvernement qui le comprenait, qui avait un plan pour réduire notre empreinte en carbone. Ce gouvernement est allé dans l'opposé, la direction opposée. Ils ont mis fin au système de plafonnement et d'échange et l'ont remplacé avec rien. Ils ont démantelé la, le commissaire à l'environnement. Ils ont réduit les pouvoirs des offices de protection de la nature. Et maintenant, ils veulent dépenser des milliards de dollars pour une autoroute qui passera par des terres protégées que personne ne veut. Une bonne politique environnementaliste, c'est une bonne politique pour les, euh, les finances. Et la terre, c'est un bel endroit, et ça vaut la peine de défendre cette Merci. place. Merci. Déclaration de kitchener en slogan. Merci, M. le Président. Plus tôt cette semaine, j'ai été ravi de partager de très belles nouvelles avec les gens de ma région. À partir d'hier, les gens de plus de 40 ans sont admissibles pour recevoir le vaccin de AstraZeneca, avec les pharmacies admissibles. La COVID-19 a touché tous les aspects de notre vie et a apporté des défis qu'on n'aurait pas pu prévoir. Mais nous nous approchons de, du moment où nous allons vaincre la COVID et la meilleure façon de le faire, c'est avec des vaccins. Tous les vaccins que Santé Canada a approuvé ici en Ontario sont sécuritaires et efficaces. Les vaccins, c'est la meilleure façon de protéger votre santé et la santé des autres près de vous, et votre premier choix pour le vaccin devrait être le premier qui est disponible à vous. Il y a 50 pharmacies dans la région de Waterloo qui offrent le vaccin AstraZeneca. Et si vous habitez à Breslau ou dans la région avoisinante, samedi, il y a une clinique qui va aussi avoir une. Clinique de vaccination euh, à la pharmacie locale. Ils vont permettre d'administrer le plus grand nombre de vaccins possible. Donc, si vous êtes admissible, allez sur Ontario.ca-vaccin-de-la-Covid pour euh, prendre rendez-vous. Il y a une lumière au bout du tunnel et le plus de gens qui reçoivent le vaccin le plus rapidement. Nous allons pouvoir euh, entamer cette euh, ce moment après COVID. Merci. Déclaration de député. Député de Toronto Danforth. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour reconnaître et de remercier Stuart Crookshank. Stuart a pris sa retraite ce mois-ci en tant que directeur exécutif des services juridiques de Don Valley. Il avait commencé en étant un avocat, a été euh, ensuite directeur exécutif et euh, je voudrais remercier Stewart pour tout le travail qu'il a fait pour protéger les locataires pendant un nombre d'années. On est aux prises avec des rénovations expulsions. Et les locataires découvraient que les propriétaires avait vendu l'immeuble et ensuite un nouveau propriétaire venait harceler les locataires, des fois tenté de leur donner des, de l'argent pour quitter leur logement parce qu'ils savaient qu'ils allaient pouvoir se faire de l'argent. Stewart s'est rendu disponible pour ce locataires. Il y avait des rencontres les fins de semaine ou même le mardi soir dans un stationnement derrière l'immeuble ou n'importe où, n'importe quand. Il apportait des connaissances juridiques, il calmait les gens et permettait aux gens d'avoir les ressources nécessaires pour se protéger. Il a fait un travail extraordinaire. Et je voudrais le remercier de la part de ma circonscription pour tout ce qu'il a fait pour protéger la maison des gens et de rendre la vie meilleure pour les gens. Merci, Stuart Cruikshank. Déclaration de député, député d'Eglinton Merci. Je prends la parole pour remercier cette Chambre pour adopter ma motion 155 pour établir un mémorial de l'Holocauste par consentement unanime lundi matin. Puisqu'on n'avait pas l'occasion d'en débattre de cette motion par le processus habituel, je voudrais tout simplement prononcer quelques mots au sujet de cette motion. La motion 155 est, est, énonce que l'Assemblée législative de l'Ontario fera avec des consultations vastes et, et avec l'engagement avec la communauté juive établir un mémorial pour le Holocauste sur les terrains de l'Assemblée au plus tard en 2025. Plus tôt ce mois, on a marqué Yom hashawa ce jour de l'Holocauste, qui est la journée de commémoration des 6 millions de personnes qui sont décédées à la suite, euh, de qui ont été assassinées par le régime nazi et ça a été aussi célébré ou commémoré à l'extérieur d'Israël aussi, par le passé, ces commémorations avait lieu en personne et je suis allé à plusieurs synagogues dans ma circonscription pour y participer. Je me souviens d'autres commémorations au, so au Parc Mel Lansman. L'année dernière, ces commémorations sont devenues virtuelles et on va pouvoir encore une fois se rassembler en personne pour commémorer cet événement. Et je pense que d'avoir un mémorial ici sur les terrains de Queen's Park sera un très bel endroit pour se refléter sur les horreurs du passé et un bel endroit pour affirmer une fois pour toutes que jamais... Encore une fois. Déclaration de député. Le député de Northumberland, Peter Brossard. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de me lever aujourd'hui. Cette année a été très difficile pour les Ontariens. Les gouvernements partout dans le monde ont lutté contre la COVID pour protéger la santé de leurs citoyens. J'aimerais souligner nos PME. Ces PME sont la pierre angulaire de notre économie. Cette pandémie n'a pas frappé tout le monde également. Ça a frappé les, entreprises, les petites entreprises davantage. C'est toujours difficile d'avoir une PME, même pendant l'époque normale. Je veux parler d'une entreprise dans mon comté qui, euh, plutôt une organisation dans mon comté qui a essayé d'appuyer les PME en vendant des cartes de cadeaux. Des gens comme Ben à Newcastle qui a une, une salle de coiffure. Le Chuck's Food Market. Ils avaient des bénévoles qui livraient de la nourriture. Rod à Norwood, qui devait gérer, qui devait gérer son entreprise même après que son père est décédé, et de, beaucoup d'autres personnes. Je veux souligner le travail que ces personnes font dans ma communauté, leur attitude. Tous les jours, ils se lèvent, et ils vont au travail. Je vous remercie, je vous apprécie beaucoup, et nous avons une grande dette envers vous. Merci. Ceci me fin aux déclarations